Oh là On est la team au complet, c'est très très très peu souvent que ça arrive. Vous nous avez vu régulièrement regrouper sur des vidéos récemment parce que bah forcément il y a eu l'Ubisoft Forward. Et donc ce soir je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Max, de Fab et bien évidemment de Val. Donc je vais passer en plein screen euh, tout de suite pour vous les montrer un petit peu tout simplement. Salut, Salut tout le monde J'espère que vous allez bien Je suis en train de galérer comme un connard et vous le voyez directement déjà là à l'écran. Vous voyez Odyssey ici, il est déjà dans sous-fifre. Donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de thriller CGI. ce Odyssey c'est de la merde. Donc on a voulu être poli marqué sous-fifre. Mais tu sais quoi, c'est de la merde. Voilà, comme ça, il n'y a, <rire> a pas de débat. Euh, du coup, de ce que les gens ont dit dans le chat, on choisit. Donc euh, on va commencer par Val qui est au-dessus de moi. Tu veux commencer ouais. par, par quel thriller Bah écoute, euh, j'ai envie de commencer par le premier, hein. moi je dirais AC1. J'sais AC1 si Eh bah, bah écoute, ouais, ouais, ouais, autant... on, on, ch chacun fait comme il veut, même si on n'est pas d'accord. On a tous ici, Val, Max, Fab et moi, un joker. Donc euh, est-ce que <rire> vous de votre côté, euh, le chat, dites nous voir. Est-ce que vous voulez avoir nos têtes visibles <rire> Désolé. On est parti pour le premier Laissez juste la tête de Max, vous les enculés. Les enculés. <rire> Après là, il y a la nostalgie qui va beaucoup parler, je pense. Ouais, il oh, y a euh, la nostalgie. Ouais, ouf. <rire> on a pas de son les <rire> <C> <rire> <montagne. rire> Et la première fois que j'ai visionné le thriller, j'avais pas remarqué, mais on voyait Altair se décaler sur le côté gauche. Bon, du coup, messieurs, comment est-ce qu'on procède Qu'en avez-vous pensé on juge le trailer, on juge pas le jeu, là. Donc, ouais, euh... c'est ça, ouais, ouais, c'est juste les trailers, en se bat. Après, c'est vrai que ça date de 2007, c'était même pas du 720p, ça oui. devait être du 460 à la sortie. Moi, tu vois, j'aurais mis entre OK et Mouais. Non, pas Mouais. O OK, va pour OK, tu vois, mais pas Mouais. OK, ouais. Tout le monde non, est d'accord pour okay, OK OK, ouais, c'est un peu trop dur. C'est un peu trop dur, je trouve. Il mérite pas ça. Max suivant. AC ah, 3. AC ah, 3. Et ah, c'est parti. AC 3, je vous fais la musique si vous voulez. Non, mais euh, le 3... Oh. Oh lui mon gars ça me rappelle tellement de bons souvenirs C'est vraiment le ah, premier Assassin's Creed que j'ai commencé à attendre Oh hein. ah, la mise en scène Et tu dis le truc là il a 10 ans 10 ans Il ouais. a pas mal vieilli du tout hein. bah, Aujourd'hui tu sors un trailer comme ça Je suis plus hypé hein. Mais ça alors là là les gars je pense qu'on va même pas avoir besoin de débattre ouais, on, on, ah, on le, de feu. le feu Honnêtement mis à part Mirage et peut-être Unity Il y a rien qui peut aller dans Aberrant Oh, t'es un malade! Ouais. Oh, t'as bon, un il y en a un autre! Oh, si, révélation! révélation. Si, si, si. Ah, révélation, c'est aberrant! Non, hein. ouais. non, non, pour moi, pour moi ce 3 c'est aberrant, sans, sans discussion, pour moi, en vrai. Ouais. Est-ce que ça vous dérange si je rote le chat? Parce que je, franchement, je suis en train de boire de la, de la boisson gazeuse et j'ai le bite qui est retourné. <rire> euh, ouais, 5% ok, 1% mouais. 1% mouais! Déjà, quand perd... tu vois que le temps dans le tournoi, 100 euh, votes, pile poil. Mais quand tu vois que dans le tournoi des pires perso où ils mettent Connor, les gens... Euh... Quoi ouais mais, ouais, mais ça, ah. ça, ça tu vois, c'est les gens qui sont arrivés avec les dragons, la mythologie et tout, tu vois. Je le garde pour après, vas-y, Broseroud. Euh, du lourd bro aussi. Bah, Broseroud... Euh... Remets-toi dans l'époque. Genre, vraiment, quand tu arrives devant le trailer, tu vois ça, ta sensation, tu vois. Ma sensation Oh putain, encore idiot. Le oh, lourd, ouais, oh oh quand là, même, là. il est pas mal. Bon, hein. oh je oh dois là. quand même avouer. En vrai, en vrai, on a dans objectif, pas pas tu vois. Le, je comptais le mettre dans aberrant, mais en vrai, non. Quand même pas je bah Franchement, le feu. feu. Ouais, le feu. Le feu. Totalement objectif, quoi. Comme le chat, en fait, 53%. Ouais, j ouais pa pas aberrant, mais moi, tu vois, de base, je l'aurais mis dans OK, et je le fais grimper dans le feu aussi. Et <rire> je claque mon joker, je descends AC1 en moyenne. Oh non, non. Donc t'as plus de joker, J'ai plus de joker. Sûr. Mais AC1, je peux pas le laisser dans OK, parce qu'il y a tellement de thrillers derrière hmm. qui ouais, sont largement mieux, je me dis que c'est pas possible qu'ils soient au même niveau que les autres, tu vois. Dans tous les cas, YouTube monnaie, quoi. Toi-même, tu sais. On passe au suivant, c'est parti Alors, Mirage, en plus en français, il y a pas beaucoup tourné en français, donc, euh, tac, hop, Ouf. allez go. En plus, il dure longtemps hein En plus, il dure 3 minutes et quelques je crois. Ah et là, là, là, ce moment dans le vlog, t'as tout le monde qui gueule qu des qu dans la salle. Ouais. Incroyable. 3, et là, et là. Ah la scène de fin, elle m'avait achevé. Hein. Et là Vous le classez comment aberrant ah non c'est aberrant là c'est parce que c'est tout nouveau tu vois mais en vrai plus tard tu le regarderas Et... tu ne diras pas ça donc euh, moi pour moi c'est ça part en aberrant c'est au même niveau qu'il a encore pour enfin pour moi c'est le... le meilleur trailer de toute la franchise ça va question de joker <rire> adoré il me tente hein il me tente hein <rire> Non, je vais pas claquer mon joker. Alors, euh, j'ai envie de partir sur un truc un peu plus light avant de partir sur vraiment du truc de ouf. Allez, rogue. On est d'accord. C'est quoi, on va ouais. te mettre directement dans encore pire que de la merde. Non. Va... Ou ouais, alors, <rire> par contre... On... <rire> Regardons cette dobe, c'est parti. C'est vrai qu'il est vraiment non, pas ouf, hein <rire> Franchement, il est éclaté. Not, not, not, notons que le présentateur n'est absolument pas objectif et tente de vous influencer le chat. Ne vous laissez pas faire. Vous, pas. vous pouvez l'aimer si vous voulez. C'est mais vous pouvez l'aimer. C'est un chasseur, ce il prend son temps, il va niquer sa proie. Il mais, dit, euh, non. Euh, euh, y a un bon chasseur et un mauvais I chasseur. <rire> oh, le bon chasseur, c'est euh, un bon chasseur. Et ça c'est la cartouche <rire> qu'ils se sont tirés eux-mêmes. Alors du coup, mm. moi tu vois Alors, un... je... au niveau d'AC1, hein, voire moins bien qu'AC1. Hein. Ah, mais pas plus bas. Pas plus bas que OK oh, oh non. Non, OK, je le vois pas en dessous d'OK, okay, non. Ouais, oh. moi, moi je, je suis un peu d'accord avec Johan. Johan qui dit dans le chat, franchement, Rock, ça va, il donne bien l'atmosphère et montre la déception de Shay au, au, au, au Mais C'est ça, il quand qu il le regarde à la fin que l'autre, il lui tend le bras et qu'il qu lui dit même pas un mot et qu'il juste il regarde. Temps de réflexion, a, et il s'en Il non, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, non, en vrai, non. je tape pas mon joker, on le, met, on le met soit dans mouais, soit dans... Ok, je m'en tape. Ok, bah attends, tu sais quoi Ah non, tu peux. On fait euh, un pierre-feuille-ciseaux. Il ou face Un pierre-feuille-ciseaux, pierre on est même pas... Oh non, non, non, non, non, non on fait un pierre-feuille-ciseaux, On se voit à l'écran, on se voit à l'écran, on fait pierre-feuille-ciseaux, on bouge plus, et c'est celui qui gagne qui, qui gagne. Pierre-feuille-ciseaux. C'est Maxoul qui a gagné, ça va dans Mwé. Oh putain. Bon bah du coup, euh, à Max de choisir le, le tri. Ça se trouve on y est, ouais. ça se trouve on y est, Max Full on met lequel Allez Origins. Non c'est vrai, le début il est long. Ça introduit bien l'Egypte hein, mais... Ouais c'est ça, en fait ça te met dans l'ambiance, c'est comme Balala en fait. Ça te met dans l'ambiance, t'es directement plongé dans l'Egypte. Mais c'est long gay, quoi je trouve. Ouais bah non, moi. Bon, ouais. Moi j'aurais mis OK. Oh putain. J'aurais ah, mis OK hum. aussi. Bah c'est assez... Euh... Je sais pas trop en vrai hein. Donc Max vous l'a dit ok. Mmh, je okay. dis ok aussi. Fab. Je dis mouais. mouais. Et Eval. Moi je dis ok. Moi je dis ok. Il n'y pas au niveau de Brotherhood ni de mirage, donc moi je dis ok. Hein. C'est ça. Un... Bon, c'est un mot de trailer là du coup. Euh, non, bah tu vois, pour la peine, on va te sauter. Euh... <rire> <rire> euh, du coup, Fab Je voulais mettre le trailer de Unity où il va sauver Elise, tu sais. Bah oui, ce qu'on peut, il peut il faire... Mais moi, moi je trouve mieux hein, celui-là, clairement. perso je préfère celui de l'E3. Nous, nous on va mettre dans la tier list, on va voter euh, parce qu'on avait dit on, on reste sur le, le principal. François. Donc on regarde celui de l'E3 ah, oui, oui, et on le, le place dans la tier list. C'est parti. Bah et la bien. première scène déjà. J'ai pas envie de vous gâcher le thriller. Euh... Voilà, on peut pas, pas le lancer. Merci. Allez c'est parti. Là en fait, on, on le savait pas encore à l'époque, mais il vient de tirer sur Origins, Odyssée, Valala. Je veux rien savoir les gars. Là je veux rien savoir, tac. Ah, non non là, c'est clair. Je mets pas le 3 avec Mirage et Browseroute, quoi, il est quand même mieux. Et ben, bah, on descend tout d'un cran. Non. <rire> <rire> ah non. Vous, vous me dites ce que vous en pensez. Je suis pour que à la fin de la soirée, dans Aberrant, on en ait que 3. Genre c'est le top 3. Ah mais moi j'ai mes 3 déjà en tête. Et les deux, ils sont bien. Il en manque un. Hein. Donc on le laisse aussi, dans Aberrant, en fait. on les laisse tous les deux. Et à la limite, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, à gauche, je mets le meilleur. Donc je mets quand même Unity à gauche. On peut faire pour Apéran. Lorsqu'on aura les trois, à la fin du live, on élit le meilleur des trois. Ah oui Comme on avait fait pour les meilleurs personnages. Ah si bah, tu te à te la rappelles. limite, ouais, ouais. ouais, Mais comme il n'y a pas de thriller CGI, on l'a mis directement dans Encore Pire Que de la Merde, étant donné que le jeu, bah il est incroyable. Voilà. <rire> C'était pour rester en accord avec ce qu'on pensait tous du jeu. Je vais en mettre un qui va partager. Oh, ça. le Joker. Là. Le Joker, tu penses Oh oui. Tu qui celui surkiffé celui-là Ah non non. il avait complètement déstrait leur apparente. Celui-ci Celui-là celui je l'avais complètement zappé. Mais en vrai ils en, ils en ont fait combien Ils en ont fait deux aussi je crois pour... Trois. Euh, il y a eu un... un TV spot oh, aussi, avec euh, des tatouages. Il est mieux celui-là qu'on voit là maintenant tu vois déjà de base. Ouais, oh, ouais. Cool. ouais moi je préfère celui-là. Oh non. Ah si. Ah si. Par oh contre, non, au niveau, euh, niveau de la musique, mais c'est pas parce que vous avez pas la musique. Non, il est pas en, en français Il est pas en français Je le connais Attends, pas en Attends, le français. double anglais le... Eh ben non, le double Tais-toi Tais-toi, tais-toi, faut que je mette en français. Euh, écoute, euh, j'ai envie de mettre Révélation, moi. Ouais, c'est bon, pas bon pas compris. Réveillé, hein. Voilà, ça c'est fait. <rire> ça c'est fait. <rire> j'ai compris. Pas de débat. Pas de dé... Bon J'avoue qu'il est pas mal, quand même. Maintenant, le prochain qui me dit Assassin's Creed Odyssey est un bon Assassin's Creed, c'est la même chose. Et en plus, il se prend Abans. <rire> Bannez-le, bannez-le, Pété d'air, c'est mérité. On le fera ouais, la toute fin, on mettra genre le goutte, on fera le goutte au-dessus de aberrant. Ok, ok, ok. Et on mettra le thriller, c'est là qu'on va se taper. Ah, c'est deux. Je pense que ça va aller là-dedans. Et... Ah non, ah non, clairement pas, non. Ah non, non. Je le mets comme ça, on verra après. Là c'est juste le titre indicatif, pour m'économiser du travail après. C'est là qu'on se dit vraiment qu'il y a VLA l'RFA AC2 dans Mirage. Hein. Ouais, hein. Qui dit quoi ah, Moi je dis dans Le Feu. Ah non, je dis OK. Ok, euh, ouais, ok. Et ouais. Black Flag va au-dessus, je trouve. Hein. Ouais, quand même, hein. Black quand même, hein. Quand ah, même, Black hein. Flag, c'est au-dessus, ouais. Je suis d'accord. Hein. À part la fin du trailer... Euh... Ah ouais mm. oh, Vous êtes sévères, je trouve. Vous êtes sévères. Après, oui, il, est, il, est, il, est bien, il est bien, le trailer, mais pas non plus ouf, tu vois. Non, mais les gars, j'arrive pas à comprendre comment vous vouliez mettre le trailer de Mirage dans Aberrant. Ah, mais moi, je voulais pas. Hein. Et que AC2, vous le mettez dans OK alors que genre l'un des arguments pour le mettre dans Aberrant Mirage, c'était le fait qu'il est tout repompé d'AC2. Et de AC1, et de Révélation. Bah ben, je vois Max qui hésite moi. Parce que la scène de fin moi je l'adore quand même, hein. la scène où il saute du toit. Même en Joker on le met en... enfin je le mets en Aberrant et il descend en feu. Ok. Par contre il est en dessous des deux autres. Oui, il est en dessous des deux autres. Ouais, Syndicate. Hein. Et comme dit Sylvain, euh, là il y a quelques jours il y a la reine Elisabeth qui passait par 2. Les pieds devant, certes, mais c'était les mêmes vies, les roches. Et elle était déjà née à l'époque d'Assassin's Creed euh, Syndicate. <rire> oh, y'a plus de respect <rire> <rire> Moi, ce qui me tue c'est qu'Elise, elle existe pas, tu vois, en fait. Euh, Evie, pardon, pas Elise. Evie, ouais. Si, si. On la voit un moment. Où voilà. Tout au fond, derrière les fenêtres, derrière le mur, là-haut. Je sais pas si vous la voyez. <rire> bon, maintenant on le met où Ok, ouais, ouais, ou... okay. met... Non, je peux pas le mettre en dessous de Rogue. Non, non, non, non, non, non, Tu le mettrais où, toi, Val Bah, dans moi, mais dans Mouais mais, euh... ah ouais dans Mouais, mais Rogue, et Rogue passe devant, donc je le, je le mettrai en dernier dans moi quand même. Ah non, pour moi, Rogue il descend. Ouais, mais est-ce qu'il est au même niveau que le 4 ou Origins Non, mais justement, je là je l'ai mis tout en bas. Je Après, t'as ton Joker, Val, tu fais comme tu veux. Mais là, je l'ai mis dans OK et en dessous de Black Flag et Origins. Mais je le trouve personnellement mieux que Rogue et, et le 1. Ah, cl ah, clairement, il est mieux que Rogue et, et AC1. Il en dit quoi, le chat dit ah, quoi le, le chat, chat il en dit OK aussi. <rire> je vais pas le passer, celui-là. C'est quoi son pseudo C'est GKCDQ. Odyssey Syndicate. Oh. <rire> J'ai mis ce clic autant pour moi, mon gars. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Oh, pour une fois. Ah j'ai vraiment pas fait exprès je suis désolé. Il s'est fait sniper le pauvre. C'est quoi son pseudo mal t'as dit? J'ai cassé des culs. J'ai cassé des culs. J'ai cassé des culs. Oh non. T'en as pas compris? Non j'avais pas compris. <rire> non j'avais pas compris. <rire> oh, <Trop> fort. Alors <rire> du coup on est nouveau. <rire> <rire> fat Oui, comment on le dit en français euh... Mais réponds pas On <rire> la chaîne je suis, je suis négro <rire> <rire> <rire> <rire> C'est hein. ouais, toi qui décide, Valin Ouais, c'est toi Franchement, ouais Mais au-dessus des autres, quand même euh, Au-dessus des autres, ouais, je suis d'accord Bah ben vas-y le viking qui est avec Eivor, on le voit pas dans le trailer de Mirage Si. à un moment. Trailer de Mirage Ouais. De quoi Le mec là qui est en bleu qui va mourir après, on le voit dans le trailer de Mirage. Ah, il y a un assez qui m'a envoyé un trailer CG avec Evi. Bah on va aller le voir juste après l'ami. J'ai vu des vidéos en CJ avec Evi mais c'est pas des trailers. C'est quoi Oh, c'est pas diffusable. En vrai, il est pas mal celui avec la musique là. Bon, du coup, il n'y a plus personne qui a de joker, donc euh, là, ça va se taper sur la gueule. Bon, euh, moi, perso, je le mettrai dans OK. flag au-dessus du 2. Ouais, hein. je suis d'accord avec Fabrice. Le 2, euh... il est chiant. Mais, du coup, mais Valala, tu le mets en premier. Le, le... Bah, Valala, je le mets en premier et Syndicate, je ouais. le mets entre les deux. Oh, ça va, là oh, ça là, ça putain, Origins. Nice. Oh, là, là en tout dernier, oh, ça me fait mal pour Origins. Putain. Ouais. Ah. Ligne dessus, je pense qu'on a le bon ordre, perso. Moi aussi, ouais. Ah, moi, Black Flag, Comment avant avant, Edio. Enfin, avant le Ah, pareil, pareil. Ah non, non. Bon, toi, ah non là, du coup, on a deux deux, faut que le chat y départage. Et au pire, les gars, si vous voulez vraiment faire passer votre vote, n'hésitez pas à envoyer un super chat. On prendra celui qui dépassera la cinquantaine d'euros. C'est ça, celui qui envoie le plus gros don gagnera, c'est une blague. Ah, 101 un <rire> vote, il y avait 57% pour Assassin's Creed 2. Ah non, non, non, mais c'est de, tri... de la tri... Ah bah non Ah bah non C'est tri... tri... démocratique, ou... là. Putain, non, mais n'importe quoi. <rire> bon, sinon, mis à part les deux derniers, on est d'accord que euh, Mirage est mieux que Brotherhood. Bah du coup, à la limite, t'as moins que tu m'envoies un screen sur Discord Non, j'ai pas envie. C'est gentil. On va comparer la vôtre et la nôtre. Baissez vos pantalons. <rire> je m'y attendais en plus. <rire> Putain, j'avais pas compris. <rire> je pensais que je l'avais dit comme ça pour ça. Tu l'as dit tellement d'une façon en mode tellement serein je me suis dit, euh, c'est bon il l'a dit pour ça tu Tu me l'envoies dans administration Ouais. Si elle rentre, parce qu'elle est grande du coup. Alors attends. Il suffit de compresser. De <rire> toute façon quand tu forces ça rentre toujours hein. Et voilà, bon pour comparer. Du coup le GOAT... Depuis le début que le du live euh, début que le... oh. Hein, merci beaucoup du... <rire> Depuis que <rire> le live a commencé. <rire> <rire> oh. Encore. C'est leur conférence. Le premier c'est Révélation. Ensuite Unity. Ensuite Mirage. et Ensuite le 3. Pour le leur. Le mmh. feu. On n'est pas d'accord du tout. Non c'est plus... Oh. Que ça. Oh. Oh, c'est plus... <rire> voilà voilà. Bon bah je pense qu'on en a fini pour, euh, pour ce soir les gars. Bonne fin de soirée à tous. Ciao. Oh, allez. Gars. allez tout le monde, allez